Monde. on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo aujourd'hui nous allons faire les constructions des maisons des oiseaux on avait fait regardez nous avons ça des si et un marteau nous a et là bas la la la mangeoire des oiseaux Papa a préparé les planches Et nous allons découper les planches Avec la l'acide Papa a découpé les planches Et voilà ce que ça fait Voilà Ça fait ça une, Un trou pour que les oiseaux rentrent Qui c'est qui a fait le trou C'est moi Bien sûr le Bien sûr le sol il n'est pas encore mini le toit mais ça va arriver. Et, euh, et il est où le Avec quel outil t'as fait le trou Avec euh, ça et euh, et ça voilà, donc du coup ben on a, on a presque terminé. Bon, je suis pas sûr qu'on pourra faire la deuxième maison aujourd'hui, mais on pourra. Mon père a, a, a, a mis les, euh, les vis, et maintenant je vais enlever le scotch et les élastiques. Ah c'est dur Attention à C'est un peu dur, hein. Voilà, Je vais enlever le stock et enlève avec le couteau. Voilà Alors et là, nous avons, nous avons une maison. Bon, on voit, on voit à travers. Hein. Pose le couteau. On voit, on voit. En fait, on a oublié de mettre le tout. Enfin on n'a pas oublié mais on n'a pas mis le et le sol mais ça va arriver, ça va venir. Je vais fixer le sol sur le corps de la maison. Voilà, et là nous allons attaquer le toit. Je vais découper la planche pour le toit. À fond. Mais papa Voilà, et tu le tiens bien. À, de, à demain, t'as pas besoin de faire ta planche. Pas grave. Attends, deux secondes. On va la bloquer un peu, d'accord mmh. Là, je vais découper le toit. Allez. Pour... Non Bien, on marche à fond. Voilà. Tiens, la bien. Allez. Tiens, filme moi. Prends le relais, filme moi. Ah, regarde. Tu filmes comme Oui, là je suis en train de filmer. On va finir à la main, maintenant. Ah. Mais hein, tu peux filmer. Regarde, on avance un peu. <rire> Recule-toi. <je> <rire> Recule encore. Que tu puisses me voir à l'entier ou je sais pas. Mais... Dis bonjour à la caméra. Ah, salut. là nous sommes en train de découper le toit hein, après le fait Moi j'avais trop peur Regardez, au début on a commencé avec la ponceuse et maintenant on finit avec la scie On va d'ici Attends, T'es sérieux là papa C'est tout coupé la tête Vas-y fais-le, maman, elle voit ça, elle te défonce. Allez, arrête là, on va sur Bon allez, goodbye. Alors, maintenant, on va faire des trous pour fixer le toit. Juste au bout, jusqu'au bout, mais papa, là c'est descendu. Juste au bout, appuie sur le sommet de la, de la perceuse. Voilà, là c'est bon. Allez, le deuxième trou. C'est bon Bon, maintenant une autre Voilà, posé, Et là, attendez, je vais poser. Et regardez. Voilà, là, on peut l'insulter comme ça. Ça ne peut pas se détruire. Regardez. Voilà. Donc c'est vissé. Et là, les oiseaux, ils peuvent aller là, se mettre leur nid et tout, et tout. Bon, voilà, j'ai peur. Je pose. Voilà. Ah il est mal vissé là. <rire> Mais non, il est Mais pas les doigts <rire> Le trou deuxième partie Le trou deuxième partie Parce qu'il avait un peu foiré l'autre Je pose et je vais mettre ceci. Avec le marteau, tu tapes un peu dessus et tu le tiens. Tu le tiens avec une main et tu tapes doucement dessus pour l'enfoncer. Ah, oh, c'est bon. Fonce encore un peu. Quand tu as un marteau, tu le tiens T'as pas peur que je te tape sur le doigt hein. Non, non, <rire> non, non, non, non, non. <rire> Je le tiens. Est-ce que vous savez toi... Là, ça moi... <rire> Trois quarts d'heure plus tard, le canard était encore en vie. Il est pas enfoncé, ton truc là Quoi ouais, Mais tu sais rien là tu T'as envie qu'il disparaît Permet Lève les mains Non, non, arrête Mais je ne te tape pas dessus Regarde Voilà Et là, il est fixé Regarde, il ne bouge plus Ah là, je le soulève Bon, maintenant, nous allons le mettre. Au... On ah. l'accroche où oui. On la regarde Où est-ce qu'on l'accroche est que... oh. Attends, le est dans ta chambre Non Pourquoi Mais, Il ne peut pas se poser Ah donc on va trouver un endroit sur la terrasse pour le mettre. Hein. Nous allons... Où est-ce qu'on va pouvoir le mettre Bon, les oiseaux, ne pouvons pas le mettre Où la guêpe. Il n'y a pas de guêpe. Où est-ce qu'on la, on peut l'accrocher, d'après toi On peut le mettre là. Eh bien, écoute Ah oui, mais sinon les oiseaux, ils peuvent le faire. Bon, on va réfléchir et on montrera après ce qu'on a choisi comme endroit, d'accord Oui, d'accord. Euh, on a réfléchi et on le met là, le, euh, la maison à, à oiseaux. Sauf qu'il faut espérer qu'il y a des oiseaux qui viennent et pas des guêpes, parce que sinon c'est un peu embêtant. De toute façon, on pourra, les, on pourra prendre l'anti-guêpe et les et, euh, mettre dedans. Bon, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon, je veux 20 likes à cette vidéo parce que plus je fais des vidéos et plus ça augmente. Donc du coup, ben voilà. Et puis, et, au revoir. J'espère que cette, cette vidéo vous aura plu. Bye.